Après avoir passé des centaines et des centaines d'appels avec des coachs, j'en ai tiré une conclusion, c'est qu'il y a deux types de coachs. Il y a le coach, coach, et il y a l'entrepreneur et coach. Et on va les appeler coach et entrepreneur coach. Et il y a une grande, grande différence entre les deux. Le premier ne vit pas de son activité et le deuxième vit de son activité. Et ça va vous paraître très stéréotypé, ce que je vais vous présenter. Et ce n'est pas grave, je ne vais pas m'excuser. Ce n'est pas un argumentaire pour convaincre qui que ce soit. Par contre, je vais vous dire des choses que peut-être vous n'allez pas aimer entendre mais j'ose penser que ça va vous aider. Okay. En, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Lingencia, je suis auteur euh, du livre « Coach Prosper ». Ça fait maintenant euh, plus d'un an, un an et demi qu'on accompagne exclusivement les coachs à développer leur euh, business euh, de coach. Et du coup, bah, j'ai passé, ouais, je pense, 300-400 heures en un à un avec des coachs. Et voici mes conclusions. Euh, Déjà, les objectifs. Les objectifs sont différents. Le coach, il veut juste, entre guillemets, coacher. Encore une fois, c'est très stéréotypé, hein, c'est pas grave. C'est que vous puissiez comprendre le concept derrière et que vous puissiez aller dans la bonne colonne. Je ne suis pas là en train d'essayer de, de vous dire précisément par une étude scientifique, etc. etc. Okay Je veux juste que vous en tirez ce que vous voulez en tirer. Euh, du coup, le coach, ouais, il cherche à coacher. Il veut juste coacher gratuitement, payant, bref. Il est parti dans l'idée de « j'aime le coaching, j'aime écouter, j'aime questionner, j'aime aider, allez, je coach ». L'entrepreneur coach, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il crée une entreprise. C'est un entrepreneur, c'est un dirigeant d'entreprise. Même quand il débute, il a déjà ce mindset-là. « Je suis un dirigeant d'entreprise. » Et lui, ce qu'il veut, c'est créer une entreprise qui lui permette d'exprimer de, sa mission de vie. Et sa mission de vie va utiliser le coaching. Le coaching est juste un outil, n'est pas une fin en soi, il est juste un outil pour accomplir sa mission de vie qui est d'aider les gens, par exemple, de permettre aux gens d'avancer. Ce qu'il pense avoir besoin pour réussir. Un coach, il pense qu'il a besoin d'être un bon coach. Il faut qu'il ait des bons outils, euh, qu'il sache écouter, euh, qu'il euh, sache poser les bonnes questions. Voilà, il pense qu'il faut être juste un bon coach. Alors que l'entrepreneur coach, bien sûr qu'il veut être un bon coach. Mais ce qu'il a compris, c'est qu'il a besoin, qu'il aime ou pas, d'être un bon marketeur et un bon commercial. Parce que sans être un bon marketeur et un bon commercial, et encore une fois, ça ne va pas vous plaire, mais je vous dis la vérité, si vous voulez vivre de votre activité, il n'y a pas le choix. Si vous n'avez pas de nouveaux clients, qu'est-ce que vous allez coacher Vous allez passer toute votre vie à coacher gratuitement et à le faire le soir et le week-end et à devoir avoir un job en, en journée pour pouvoir financer votre association. Okay, J'exagère un peu et, et euh, c'est ok. J'espère que vous ne vous sentirez pas offensé, mais euh, j'ai vraiment envie de vous aider à travers cette vidéo. Et voilà, ça vient de la tête et ça vient du cœur aussi parce que je ne veux pas que vous, vous euh, fassiez cette erreur. Donc, gardez ça en tête. Maintenant, être un bon marketeur, un bon commercial, on croit que c'est chiant, que ce n'est pas cool, ce n'est pas agréable. Mais tout dépend de comment vous le faites. Okay, vous avez peut-être aujourd'hui une, une image de ce qu'est le marketing et la vente qui n'est pas euh, la réalité. Donc voilà, j'attire votre attention sur ça. La solution pour répondre à son besoin, le coach, il pense qu'il voilà, a besoin de devenir un, un meilleur coach puisqu'il pense qu'il a besoin d'être un bon coach. Bah, sa solution, c'est de devenir un meilleur coach. Alors que l'entrepreneur coach, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va trouver la niche et le client idéal correspondant à ses aptitudes et compétences. Lui, ce qu'il va comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il est déjà un bon coach, mais pas pour tout le monde en fait, pour une certaine catégorie de personnes. Et du coup, il va être pragmatique, il va se dire, « Ok, qu'est-ce que je peux faire concrètement Qui je vais pouvoir les servir Quel est mon client idéal Dans quel domaine je vais pouvoir servir Où je vais pouvoir être le meilleur et où je n'ai pas besoin d'être un bon coach ?» Je suis désolé, mais si euh, vous n'êtes euh, pas parent depuis 20 ans, euh, et que vous êtes un minimum dans l'écoute et le questionnement, hein, okay, parce que je ne suis pas en train de dire que tout le monde peut coacher, Quoi, si tout le monde peut coacher, mais il faut, faut quand même avoir quelques basiques, ben, vous êtes déjà un expert en fait, vous êtes déjà un bon coach. Vous n'avez pas besoin de vous former encore et encore et encore. Si vous vous formez, c'est pour plus gagner confiance que de vraiment devenir coach. Donc du coup, bah, ça ça découle en euh, action, quand il démarre, quand il est débutant surtout. C'est que comme il croit qu'il doit être un bon coach, le coach, et qu'il doit devenir un meilleur coach, bah, qu'est-ce qu'il fait Il étudie, il se forme, il échange avec des gens, il discute, euh, voilà, il fait des groupes, il euh, coach gratuitement. Alors que l'entrepreneur coach, lui, ce qui l'intéresse, c'est chercher un premier client à coacher. Un client auprès de qui il va pouvoir changer la, la, sa vie. Il veut juste coacher. Okay. Si vous aimez cuisiner, si, bah, vous cuisinez pour que quelqu'un mange. Vous n'étudiez pas des livres euh, de cuisine. Vous ne passez pas juste votre temps à acheter des ingrédients, à acheter les meilleurs outils. Vous les cuisinez pour que quelqu'un puisse en profiter. Okay. La méthodologie d'accompagnement. Le coach, bah, lui, il pense que euh, le coaching, c'est... Euh, le Graal, c'est la méthode idéale. Et du coup, bah, il a appris, il est peut-être certifié, il a appris que le coaching, c'est ça, ça, ça. Et du coup, il exerce un métier qui est le coaching. L'entrepreneur coach, lui, il est pragmatique. Lui, il se dit, OK, mon, ma mission, c'est d'aider quelqu'un. Du coup, si j'ai besoin d'un marteau, j'utilise un marteau. Si j'ai besoin d'un tournevis, j'utilise un tournevis. Mais je ne vais pas utiliser un outil et uniquement un outil pour pouvoir euh, euh, euh, bricoler tout ce qu'il y a dans la maison. Okay il est là pour aider. Donc, quand il faut coacher, il coach Et je pense que dans tous les métiers, il faut laisser une grande place au coaching parce que c'est quand même une base euh, indispensable. Pour moi, ça doit faire partie, dans tous les métiers, hein, euh, un médecin, un coach sportif, forcément, un manager dans une entreprise, euh, je parle sais pas, le président de la République, euh, un éboueur, euh, tout le monde doit un minimum savoir coacher. Okay Pour les boire, euh, je ne suis pas très sûr euh, de moi, mais voilà, c'est important. Donc, le coaching, c'est la base. Mais par contre, s'il faut donner des conseils, s'il faut former, s'il faut mentorer, eh ben l'entrepreneur le, euh, a l'intelligence de se dire, « Ok, comment je peux l'aider au mieux ?» Et s'adapter au client. Et pas de faire rentrer le client dans sa méthodologie de coaching. « C'est ça le coaching, et puis c'est tout. » Okay. Et ça, c'est juste un peu triste. Évidemment, ça demande une certaine vivacité d'esprit, une certaine intelligence et euh, parfois, parfois, c'est plus facile de se dire, ok, je suis juste de la formation, c'est plus simple. Mais je pense que les gens qui pensent comme ça se sous-estiment. Du coup, le modèle économique du coach, c'est souvent du coaching à l'heure ou en pack, okay, 5 heures, 10 heures ou il coach à l'heure. L'entrepreneur, lui, euh, l'entrepreneur coach il va chercher à accompagner globalement parce que lui, ce qui l'intéresse un entrepreneur, c'est quoi C'est quelqu'un qui trouve des solutions à des problèmes. Et du coup, quand on trouve, quand on cherche une solution à un problème, on cherche à utiliser un maximum de leviers pour aider le client à atteindre ses résultats. Et du coup, on va chercher à accompagner globalement. Par exemple, le, le piège du coach sportif, c'est qu'il va faire que du coaching sportif. Et du coup, il ne va pas avoir euh, les résultats et puis il va pas exprimer tout son potentiel et puis son client va arrêter. Alors que les coachs, par exemple, qu'on accompagne, nous, on accompagné un coach euh, sportif qui aujourd'hui, en tout cas, c'est comme ça qu'on qu qu l'a formé et accompagné, euh, c'est de coacher aussi bien sur le corps, sur la nutrition, sur le mindset, sur l'hygiène de vie. Et aujourd'hui, il fait du coaching premium et il vend ses coachings à 2000 euros. Parce qu'il a compris que c'est un accompagnement global qu'il veut. Lui, il ne cherche pas à exercer un métier. Le coach, il cherche à exercer son métier. L'entrepreneur coach, il cherche à obtenir un résultat, une transformation. Même si ce n'est pas garanti, attention. Euh, mais au moins, il part dans, dans cette idée-là. La conséquence du modèle économique du coach, c'est comme il coach à l'heure ou en pack, bah, il a besoin de beaucoup de clients. Ça, c'est une réalité. Et on va voir des chiffres juste après. Donc, on a besoin de beaucoup, beaucoup de clients, de faire du volume. J'exagère un peu et encore une fois, désolé si j'offense quoi que, qui que ce soit, mais euh, c'est du fast-food. On doit avoir un maximum de clients. On a une petite marge, on ne vend pas très cher, on a besoin d'un maximum de clients pour faire vivre le restaurant. Alors que le coach premium, le, le coach prospère, l'entrepreneur coach, lui, il sait qu'il a besoin de peu de clients, mais plus qualitatif parce qu'il va pouvoir facturer plus cher. La limite du modèle, du coup, hein, c'est ce que je commence à, je commence à vous dire, c'est… Que le coach, il doit dépendre d'un tiers pour avoir un flux de clients élevé. Ça, c'est l'un des premiers risques. C'est qu'il a besoin d'un partenaire pour lui envoyer des clients. Il a besoin de travailler pour une entreprise pour avoir un flux de clients et avoir un gros contrat et ça peut s'arrêter à tout moment. Et du coup, voilà, il faut recommencer tout en temps, tout temps. Donc ça, c'est un gros problème. C'est qu'on dépend d'un autre. Euh, L'autre problème, c'est qu'on doit jongler entre beaucoup de clients et on ne peut pas s'impliquer à fond. Quand vous avez 5, 10, 20 clients par semaine vous pas vous impliquer à fond, c'est juste pas possible, c'est humainement pas possible, vous n'avez pas l'énergie pour. D'accord Parce que vous devez avoir beaucoup de clients. Et donc en plus, bah du coup, vous devez chercher plein de nouveaux clients tout le temps, tout le temps et disons la vérité, vous devez travailler un peu avec tout le monde. Est-ce que vous avez le luxe de dire non, j'ai pas envie de travailler avec toi, je pas envie de travailler avec toi, j'ai pas envie de travailler avec toi quand votre business dépend d'un volume. OK, imaginez euh, McDo qui dit euh, non, toi tu es en basket, tu rentres pas, voilà. Moi, un jour, j'ai mangé dans un casino. J'étais jeune, je n'avais pas compris. Euh, déjà, il fallait rentrer avec une veste. Et quand j'ai déjeuné ou dîné, j'avais enlevé ma veste, il faisait chaud, on m'a dit de la remettre. Okay du coup, je ne vous dis pas d'être snob. Je vous dis juste que bah, le casino, il choisit à qui il travaille. Okay Entre parenthèses, je suis, je suis un peu contre les jeux d'argent. Voilà, je me sentais obligé de le dire. mais euh, C'est ça le problème du... Euh, euh, du coaching, si on fait du coach alors c'est qu'on prend tout le monde, on prend tout le monde. En fait, c'est là que je dois vous regarder depuis tout à l'heure. Je regarde ma webcam. Euh, donc ça, c'est hyper important à comprendre. Que vous, vous êtes obligé de travailler avec tout le monde, ça fait baisser votre niveau d'énergie. Vous n'avez pas les résultats qu'il faut. C'est décourageant, c'est pas agréable. Un client sur deux est à peu près cool. Alors que dans le coaching premium, vous choisissez vraiment avec qui vous travaillez. Et euh, le dernier inconvénient, en tout cas euh, que j'ai listé, euh, c'est qu'il faut constamment fidéliser le client. En fait. Vous, vous pensez qu'il faut juste être coach, mais en réalité, il y, y a un élan commercial qui est oh, « j'espère qu'il y aura des résultats, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je, je cherche à, à lui plaire parce qu'il faut qu'il continue, il faut qu'il continue à travailler avec moi, qu'il repaye, etc. Okay? » Inconsciemment, c'est ça. Ou consciemment, c'est ça qui se passe dans votre cœur, euh, si vous êtes honnête. Euh, alors que l'entrepreneur coach, lui, il a euh, comme limite… Bah, il faut avoir confiance en soi. C'est sûr, on verra. Si vous voulez vendre du coaching premium à 1 000, 2 000, 5 000 euros, il va falloir avoir confiance en soi. Donc, c'est quelque chose qu'il va falloir travailler en étant notamment accompagné. Et oui, oui, oui, je vous fais aussi passer le message que vous avez besoin d'être accompagné. Vous n'êtes pas obligé de travailler avec moi et mon équipe, mais vous avez besoin d'être accompagné, d'être coaché. J'espère que ça offusquera aucun coach euh, que je dise qu'on a constamment besoin de travailler sur soi. Ok, moi j'ai plusieurs coachs euh, en même temps. Quoi, j'ai eu des coachs, des, des mentors. Actuellement, j'ai un mastermind, j'ai un coach, j'ai un coach pour l'entreprise. Bref, c'est normal de devoir travailler sur soi. Ok, donc ça devrait pas être un, un inconvénient si je vous dis que vous avez besoin de travailler sur vous euh, et du coup de travailler votre confiance en vous. Et l'inconvénient de ce modèle, c'est que euh, bah Oui, c'est vrai, vous ne pouvez pas travailler avec des clients qui n'ont pas vraiment d'argent. Ok, C'est vrai, je, je l'avoue et je m'en excuse pas. Parce que j'ai compris un truc, c'est que oui, on est là pour aider des gens qui ont besoin, mais une personne qui a moins d'argent n'a pas plus besoin que quelqu'un qui a plus d'argent. Okay là, on ne parle pas de donner du pain à un milliardaire versus donner du pain à quelqu'un qui meurt de faim. On parle de coaching. Je vais même vous dire un truc, j'ose penser, et c'est la pyramide de Maslow, que quelqu'un qui a moins de revenus a moins besoin de coaching que quelqu'un qui, euh, qui est plus avancé. Okay et je sais que ça va être choquant de vous dire ça, mais euh, je vous le dis, euh, moi j'ai grandi dans une famille pauvre. Euh, mes parents, ils avaient besoin d'argent pour euh, essuyer les dettes qu'on avait plus que de coaching, sauf si le coaching amenait à essuyer euh, les dettes. Donc, je ne dis pas qu'une personne pauvre n'a pas besoin de, de, de coaching. Attention, attention, je dis relativement, relativement. Un, un PDG du CAC 40, il vit sous le stress, sous la pression tout le temps. Il a besoin d'être coaché plus que de manger, si vous voulez. Okay euh, voilà, ça peut créer des bases. Si vous voulez commenter, euh, allez-y, je suis OK. Et puis, les revenus possibles avec le même effort. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que si vous mettez le même nombre d'heures, le même effort, je vous donne une estimation. Vous prenez ce que vous, prenez, vous voulez prendre. Mais euh, si vous vendez 30 sessions à 60 euros en tant que coach, vous gagnez 1800 euros. Quand vous enlevez toutes les charges, etc., il ne vous reste que dalle. Okay vous travaillez pour moins d'un SMIC avec tout le risque que ça implique. Avec le format entrepreneur-coach, il suffit que vous ayez deux nouveaux clients par mois à 2000 euros pour gagner plus du double. Et je précise avec le même niveau d'effort. C'est est ça qui est, qui est dingue. C'est que vous pouvez penser que c'est plus dur de faire du coaching premium. Ce n'est pas plus dur. Ce n'est pas plus dur, c'est juste un changement de, de paradigme et de fonctionnement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez aller plus loin, moi, il y a deux euh, manières de vous aider. Alors, je ne l'ai pas si vous voulez. Euh, si vous êtes plutôt autodidacte, vous voulez vous former, vous ne me connaissez pas encore, voilà, vous dites bah, « tiens, euh, ok, c'est intéressant, mais j'ai envie d'explorer un peu plus », procurez-vous mon livre euh, « Coach Prosper » où je passe la méthode, toute la méthode en trois étapes, celle qu'on enseigne à nos clients. Euh, regardez, vous avez plein de bonus dedans euh, qui vont disparaître prochainement parce qu'on va changer le format, donc profitez-en euh, rapidement. Et puis, si vous avez besoin d'être accompagné, il y a un lien aussi en dessous pour vous présenter notre programme d'accompagnement. Et euh, mon équipe et moi, si c'est le bon fit, si, bon si vous êtes le bon profil et qu'on est la bonne personne pour vous, on sera ravi de vous servir et de vous accompagner à atteindre les objectifs que vous avez fixés. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao pour une nouvelle vidéo.